Bah ce qui serait bien c'est que tout le monde vienne en noir du coup. Comme ça ils pourraient pas attaquer tout le monde, ils sont pas si nombreux. Au final, tu t'aperçois que tout le monde descend dans la rue. Ce qui est regrettable aujourd'hui c'est que chacun descend dans son coin. Si t'as rien à te reprocher pourquoi est-ce que ça t'embête d'être filmé Pourquoi la police ne veut pas te filmer du coup C'est Jamil. Nous sommes actuellement rue de Rivoli à Paris. Derrière moi, à quelques pas, il y a la place des Châtelet, qui est le point de ralliement pour la manifestation euh, contre la loi sécurité globale, qui va donc marcher euh, jusqu'à République, si tout se passe bien. On va rejoindre euh, la manifestation dans quelques instants. La manif Vous savez ce que c'est hein, C'est ce le... une manifestation contre la loi sécurité globale. Oh là là, moi je suis, je suis pour la sécurité globale. Vous êtes pour la sécurité globale Absolument, oui. Eh ben, vous pouvez nous expliquer pourquoi le micro pourquoi ici. Pourquoi Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens-là donnent leur vie pour nous, pour nous protéger. Voilà. Vous parlez des policiers. Ouais. Et du coup, euh, on voit pas mal de, de quand même de, de, de scandales étouffés par la par la police, par la par l'institution. Qu'est-ce que vous en dites je vais, je vais vous dire un truc. Hein. C'est géré par des hommes, d'accord Ce sont juste des hommes. Okay Et des femmes. Et des femmes. Vous a, vous en connaissez un hein, des parfaits Vous, moi, jamais. J'en ai jamais rencontré. Ça n'existe pas. La perfection, c'est Dieu. Donc ils font déjà tout ce qu'ils peuvent, comme les policiers, les, les pompiers, tous ces gens-là donnent leur vie pour nous, okay Donc les, tous les scandales ouf, ou manifestement, attendez, c'est pas, pas une... je, je vous pose une bizarre. question. Ouais. Ce n'est pas une, une vue de l'esprit. Les, les, les moments où la police utilise des mots racistes, frappe des personnes bien, bien ciblées... Je vais vous dire une chose... Mige, Michel Zecler, vous excusez ça vous, Je vais vous dire une chose, il faut pas englober tout, c'est pas parce qu'une personne fait une, une erreur... C'est pas une, ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines okay. Regardez aussi de l'autre côté comment ça se passe. Donc il y a des dizaines d'erreurs. Est-ce qu'on englobe est-ce que quand un professeur fait dit une erreur, est-ce ouais. que l'ensemble de la profession elle doit être concernée Non. Je pense qu'en ce moment particulièrement, être policier, c'est vraiment mais merci, vous êtes des héros. Merci madame. Bonne journée. Le but de la vidéo, c'est de tendre le micro aux personnes euh, qu'on croise et euh, de faire état de ce qu'on vit avec Lucas qui est derrière la caméra. Allez, on y va. Alors en dis moi qu'est-ce qui des te motive là Parce que tu aurais pu faire des courses comme tout le monde, là tu manifestes avec des gens, qu'est-ce qui te fait euh... C'est plus une sortie avec mes potes tu vois en fait. Sur le plan politique, euh, pff, tu vois je suis pas trop là-dedans. Il Y'a un truc qui t'énerve, qui était te, qui en colère contre Contre les règles du Covid ouais, qui sont trop restrictives selon moi. Et euh, ouais on est un peu parqués comme, comme des animaux tu vois. Le nouvel an tu vois on est un peu on est un peu mauvaise. En travers de la gorge, ouais. on vit vraiment dans un état très policier. Faut voir qu que, que beaucoup de personnes sont euh, attendues pour voir le dispositif, là. Ce sont des centaines de fourgons de CRS qui sont mobilisés, regardez-moi On vient de passer rue Saint-Martin, derrière, devant la... devant la mairie de Paris. Ici, c'est la rue de Rivoli, qui est entièrement remplie de camions de CRS, à presque à perte de vue. Ça vient rompre le ronron Quotidien d'un samedi capitaliste où on vient consommer au BHV, voyez-vous C'est hallucinant. Et on, on arrive dans quelques instants à Châtelet. Non, pas du tout, je manifeste pas. Après, ceux qui le font, tant mieux pour eux. S'ils ont des valeurs qu'ils veulent défendre, tant mieux. Le seul truc qui me saoule, c'est que j'habite à Bassy et qu'à chaque fois qu'il y a une manif, c'est pour ma gueule. Et ça me saoule, vrai. Peut-être <rire> sortir du coup et participer comme ça au moins, d'une pierre de coup. Mais je peux pas commencer à, <rire> à être pour tous les mouvements qui se passent. Vous êtes mineur. Exactement. Et pourtant, vous êtes en manif. Une raison. Bah, contre la loi sécurité globale, hein, c'est pas très euh, on défend nos original, droits. mais ouais. Je vais te dire ce que je pense à peu près. Maintenant je connais pas tous les tenants et les aboutissants, c'est pour ça que je ne pas manifester. Parce que je suis pas au courant de tout et j'ai pas envie de me positionner quand on ne connaît pas la moitié des éléments. Je suis pour le fait qu'il y ait un gros pouvoir pour la police parce que c'est vraiment ceux qui sont censé être la sécurité de notre pays, donc ils ont du pouvoir et c'est normal et sans eux il n'y aurait pas d'ordre et on serait vraiment dans la merde, ce serait l'anarchie. Ça devient un peu très, euh, très strict, très dictatorial presque. Et du coup bah, on se dit bah si on peut se mobiliser, bah, autant le faire. Du coup bah ça ne nous coûte rien du tout d'y aller, au contraire et du coup bah on y va. Quoi. Entour votre entourage, vos cercles du même âge, ils sont à fond. Hein. J'ai l'impression que dans tous mes amis, tout le monde a une conscience politique. Genre depuis le début des manifestations, enfin euh, on est allé euh, à la première, euh, celle du mardi là quand euh, la loi elle devait être votée à l'Assemblée. novembre. Ouais, ouais c'est ça. Et enfin euh, oui, même euh, en troisième on était déjà mobilisé euh, pour les manifs, pour le climat, euh, les blocus. Oui, enfin on a enfin c'est pas prétentieux de dire ça, mais je pense qu'on a toutes une conscience politique et c'est pas parce qu'on est des mineurs, qu'on on devrait pas en avoir une. Moi, ce que je pense la sécurité globale, qu'il y ait des caméras, qu'on soit surveillé. je trouve ça bien, parce qu'il y a des bavures, et que... et que ce soit du côté des policiers, ou du côté de la so de la... De, donc, des donc, citoyens. les drones, ça te fait pas peur Les drones, c'est relou, mais en soi, si on y pense... Les caméras partout Non, ça me dérange pas, j'ai vécu à Londres, il y a la CCTV, et ouais. tout se passe super bien. Ça fait peur... Et euh, fin, du coup, on a fait toutes les manifs et on a bien vu que ça dégénère au fur et à mesure. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et euh, fin, quand euh, Macron disait euh, qu'il n'y avait pas de violence policière euh, dans un état de droit, je sais pas quoi, là, clairement, quand on voit ça, on a l'impression d'être dans un état policier. Donc euh, je pense que n'importe qui, euh, ça, ça le fait réagir. C'est hyper flippant. Je sortais en boîte, il était 4 h du matin, j'étais en mini-jupe, pantalon. j'avais pas peur de me faire agresser, que ce soit par des policiers ou par des civils. Et tant mieux Tu as que... peur de ça en France j'ai peur Évidemment que j'ai peur J'ai peur que je suis à Bastille, le nombre de toxicos, de drogués, de gens bizarres. Je rentre chez moi, je me fais agresser, on me parle bizarrement. Évidemment que j'ai peur Donc oui, j'aimerais bien qu'il y ait des caméras pour que les gens, au pire, se disent, putain, il y a des caméras, je peux pas faire n'importe quoi. Vous qui faites plein de manifs là, est-ce que vous trouvez ce dispositif policier proportionnel à... Enfin, est-ce qu'il est justifié moi je trouve pas parce que nous on est juste pour là pour manifester. C'est à dire qu'à la manif à part quelques... quelques dommages que des gens puissent faire, on est juste là, juste on marche, juste on parle et juste on... même on chante. Des fois il y a la musique, etc. Et je comprends pourquoi il y a autant de flics qui sont là et que c'est eux qui commencent à taper, c'est eux qui gazent alors que nous on est juste là dans les rues à défendre un droit qu'on a le droit de défendre. Et c'est juste un moyen de dissuasion en fait. Et moi ça me dérange pas si t'as rien à te reprocher, pourquoi est-ce que ça t'embête d'être filmé Pourquoi la police ne veut pas te filmer du coup la police ne veut pas être filmée, bah peut-être parce que justement il y a des bavures. Mais bon, après ça, moi je pense que tout le monde devrait pouvoir filmer les policiers, c'est sûr. Après c'est vrai que maintenant il y a les black blocs aussi, donc ça. enfin ça.. C'est normal qu'il y ait un minimum de restrictions. Encadrer, normalement, ce sera juste pour encadrer voilà. pour être sûr qu'il y ait aucun problème. Mais mais Personnellement, c'est pas juste euh, les de l'encadrage. C'est euh, ah ouais, ouais, pas de l'encadrage de manif. Là, clairement, euh, je pense que ça va dégénérer. Et la mais... loi vient interdire ça, le rendre impossible. Oui, mais tu vois, c'est ce que je te disais. La loi, c'est pas juste. On n'a pas le droit de filmer les policiers. C'est aussi, ouais. on aimerait filmer la population. Et les gens, ils manifestent parce qu'il y a des parties de la loi pour lesquelles ils sont pas d'accord, d'autres parties pour lesquelles ils sont d'accord. C'est trop global. Je peux pas manifester pour un truc alors que je suis d'accord à 50 — Tu vois. — merci à toi. — Je t'en prie. — Salut Mais vous êtes quand même des terres, vous allez y aller là. — Oui. On ira tant que... tant que... — Rien n'aura bougé. — Tant que... tant que la loi sera... sera... ...en mesure d'être adoptée. Enfin, nous, on ira... pour... pour que cette loi... enfin, n'existe plus. un message aux jeunes qui se sentent pas concernés, bah on l'est tous, en tout cas. Et... il faudrait vraiment essayer d'allumer la télé, de regarder mon téléphone et se rendre compte un peu ce qui se passe, parce que c'est pas... parce qu'on est jeunes et parce qu'on fait autre chose que ça va pas nous concerner dans 10 ans ou dans 5 ans. On a bien vécu jusque-là, faudrait que ça continue et faudrait qu'on se bouge aussi un peu, nous. C'est pas... ça va pas se faire tout seul. Alors, là on est boulevard Sébastopol, donc dans le premier arrondissement. Juste ici, il y a la place... Euh, de la, du Châtelet, on va y aller juste après. Mais j'aimerais bien te montrer d'autres petits trucs. Alors, suis-moi. On a... énormément... de policiers. Donc ici, tu vas... Énormément de barrages policiers, un double barrage policier. Ici aussi. La présence policière, elle est titanesque. On a déjà des policiers qui euh, sont postés devant le Starbucks Coffee qui est sur ma gauche. Alors que résonnent déjà au fond des euh, propos, des slogans anticapitalistes. Et là, la police, elle est présente partout. Mais je sais pas si, si tu le vois, mais vraiment, sur le trottoir, jusqu'au... presque au bout, à perte de vue, en tout cas moi je ne vois pas le bout. Il y a des policiers devant chacune des boutiques, mais vraiment jusqu'au bout du boulevard Sébastopol. C'est euh, pour moi, une première. J'ai jamais vu un déploiement policier aussi impressionnant. On peut peut-être se rapprocher. C'est vraiment à perte de vue. Je ne sais pas où ça se termine. Bonjour, madame. Excusez-moi. On, on est en train de faire un reportage. Vous êtes manifestante ou pas du tout Non, mais je regarde. Mais il y a, y a un déploiement de... de gendarmerie costaud là. Faut faire attention. Hein. Faut faire attention à quoi Mais faites attention de ne pas vous prendre quelque chose dans la tête, surtout. Faire attention, de la... faire attention à la police bah, faire attention de ne pas vous prendre quelque chose dans la tête. Maintenant après vous dites ce que vous voulez. <rire> Moi je vous ai rien dit. Hein. <rire> <rire> lâcher pas lâcher l'affaire, parce que ça fait deux ans qu'on est dans la rue. Ça fait deux ans qu'on embête Macron, qu'on l'empêche d'avancer à la vitesse qu'il voudrait aller sur ses réformes. Et la seule réponse qu'il donne au peuple français aujourd'hui, c'est de mettre en place des lois liberticides. Donc, double raison d'être ici, à la fois pour revendiquer tout ce qui est justice fiscale sociale, parce que c'est ça qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est ça qui perturbe les Français, c'est ça dont les Français souffrent aujourd'hui, c'est de pas pouvoir payer leur loyer, c'est de pas pouvoir manger, et devenir... Euh revendiquer aussi contre ces lois qui sont mises en place qui ne sont pas des réponses à apporter aux Français. Pour moi, c'est des amsons ça parce que ça le... fait des années que ça dure. Ça, je... je provoque en oui disant pourquoi pas là, pourquoi ne pas lâcher Je provoque exprès. Bah, Qu'est-ce bah, qui fait qu'on tient ça, ça fait ça. ça fait 40 ans parce que nous moi on... ça fait 40 ans que ça dure. Moi en, en l'espace de 40 ans, j'ai jamais pu m'inscrire dans des groupements politiques associatifs ou autres syndicats parce qu'ils ne me représentaient pas. Aujourd'hui, il y a un trop plein de la part de la de la population française, de l'ensemble des citoyens français, euh, de, de cette catégorie de personnes qui sont invisibles qui font vivre la France qui a un mécontentement général et c'est ceux-là qui sont dans la rue et c'est important d'être continuer d'être dans la rue parce que au final tu t'aperçois que tout le monde descend dans la rue. Ce qui est regrettable aujourd'hui c'est que chacun descend dans son coin. Enfin tout le monde descend, il y a beaucoup de gens qui sont vachement flippés et est-ce que euh, on, le, on vous le dit régulièrement j'ai peur je peux pas venir je te soutiens mais, ah, mais moi c'est ma vie aujourd'hui c'est à dire mon visage va te va exprimer deux choses Soit le courage en disant putain, Jérôme, ouais, tu continues d'être là, machin, c'est bien euh, avec ta, ce que t'as vécu et compagnie. Puis d'autres, ah oh non, vu ce que t'as vécu, moi, je, je viens plus, tu vois. Donc moi, c'est assez ambigu le, le regard que peuvent avoir euh, les, les gens quand ils viennent me parler des manifestations pour ceux qui ont peur. Je l'entends, mais il n'y a pas que la peur, hein. Il y a toute la, la répression, toute la discrimination politique dont on fait face, tout ce qui est amende, 135 euros, ça coûte cher, donc les gens voilà. Après il y a tout oui, le domaine sais. familial qui fait que tu sais, as beaucoup de papas oui, et de mamans qui n'ont pas pu amener euh, leur, oui, leur, leur, leurs enfants, euh, ça va la famille, <rire> qui ont pas pu amener leur, leurs enfants euh, au foot, par exemple, pendant deux ans pendant le samedi, donc aussi ont besoin de retrouver leur, leur unité familiale. Et dernière question je sais pas si je suis à fait le tour, mais il y a un nombre hallucinant de, ma de, de, de policiers et de CRS. Et alors autant des fois les gilets jaunes quand on arrive en manif ils me disent bien, bah, genre, mais bon y a des flics, il y a des flics, ouais y a des flics. Mais là, mais là c'est énorme, j'ai jamais vu ça quoi. Mais apparemment c'est un petit coup de pub de Darmanin, et il voudrait arrêter euh, les 101 Darmanin, c'est-à-dire 101 euh, casseurs, violents, on les appelle comme on veut. Parce que vu le peu de connaissances qu'ils peuvent avoir dans les médias par rapport à ces personnes-là, on va peut-être qu'ils se renseignent un peu plus. Je pense qu'il veut faire un gros coup de pub le mec, donc euh, j'appelle la manif à rester le plus calme possible pour pas donner de, de crédit à à ah, Ces deux zigotos que sont l'allemand et Darmanin. Nous, les sans-papiers, c'est nous qui travaillons dans un, un, pendant le confinement. On était dans, dans les restaurations. Les restaurations se fermaient. Mais maintenant, on est, on est dans. Ah oui. le, euh, comment dire le Sortir les poubelles. Oui. Surtout ça, 6 h du matin, si tu sors. Tu vois seulement que les noirs, les noirs, la plupart des noirs qui, qui sortent sont des sans-papiers, ils sortent des poubelles, ils lavent euh, dans le métro. Tout ce que vous voyez là, les noirs qui sortent là, qui euh, travaillent dans les bâtiments, sont des sans-papiers. Et nous avons, nous avons tous nos papiers, même si tu déposes dans euh, euh, à la préfecture, ils te refusent. On est fatigué, on travaille ici, on vit ici, on cotise tout ce que les Français fait. Et j'entends euh, des papiers, pas des policiers. C'est ça le slogan. Le slogan, c'est les papiers sans les policiers. Parce que nous, on, on cherche seulement la paix. On est là, on dit que la France, c'est le pays de la paix. Nous, on est là pour la paix. Et, euh, et du coup, euh, j'imagine, vous êtes là, contre la loi sécurité globale, tout est ensemble. Puis, parce que le, le plus dur, c'est même, c'est nous. Parce que nous, si tu sors, on, on te contrôle. On te contrôle, on te met à côté, ils vont te frapper. Personne ne euh, va, va dire. Donc c'est le plus dur, c'est nous qui sommes pas les papiers. Donc on est contre pour la loi. Qu'est-ce qui, qu qui te fait écrire que la France devient un pays de violence euh, Déjà les, la, la relation que les policiers ont euh, avec le peuple, en fait, euh, ils nous gazent pour rien, les bavures policières, les violences policières, etc. C'est pas un pays de, de, de paix. Tu as déjà vécu des violences policières Non, mais j'en ai marre de voir mes frères et sœurs euh, racisés euh, en vivre quoi. On va se battre jusqu'au bout, jusqu'à attendre que, euh, que Macron euh, enlève cette loi. Et, euh, et j'espère que la paix reviendra euh, en France. Et... démocratie vous me répondez quoi oh, y a plein de types Officiellement de oui mais euh, vraiment pas vraiment genre euh, quand on voit ce qui se passe pour moi c'est pas vraiment une démocratie hein. et est ce que la violence policière vous fait peur Ouais il y a deux semaines euh, bah, a... Après, surtout que moi enfin j'ai pas moi j'ai été victime mais ma mère elle s'est fait euh, renverser par une voiture de police et euh, elle a été dans le coma et on n'a pas le droit de porter plainte contre le policier parce qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Sauf que pour moi c'est pas normal parce qu'il a grillé un feu rouge alors qu'il n'avait pas grillé ce feu rouge. Donc pour moi, ça, déjà, c'est pas de la démocratie. il a fait une erreur, il doit payer ses actes, en fait. Et aujourd'hui, le problème, c'est que dès qu'il y a un policier mis en cause dans quelque chose, il est souvent relâché. Ouais. Là, on l'a vu, par exemple, dans l'affaire de Michel, euh, les policiers ont eu une subvention, etc. Enfin, faut arrêter d'un peu le foutage de gueule et arrêter, genre, euh, faut nous prendre au sérieux et on est là, on se battra jusqu'au bout, enfin. Jusqu'à ce que tous les articles de loi de, cette, euh, de ce projet de loi, ils soient retirés, parce que... C'est pas juste le problème qu'on puisse pas filmer les policiers, c'est tous les articles de loi qui posent problème aujourd'hui, par rapport à cette loi-là. Et c'est ça qu'on veut retirer. Et dernière question, après, la, admettons, ils enlèvent la loi. Ouais. Est-ce que vous arrêtez de manifester Ah non, non Jamais Bah non, bah non Jamais pas fini après ouais, après, c'est pas fini Ouais, y a encore beaucoup de choses sur lesquelles faut manifester par rapport à la police, Il y a trop de choses qu'ils font, qu'ils sont pas censés faire donc faut continuer à manifester. Et c'est pas parce que cette loi, elle va être arrêtée que toutes ces violences-là, voilà elles vont là, être là, arrêtées et que... C'est ça, ils vont essayer de continuer à mettre plein de choses en place et nous, on se battra jusque pour tous les trucs, on n'est pas d'accord. On sera là à continuer à manifester, c'est un de nos droits, elle est plus chère et on continuera à avoir accès à ce droit-là. Nous voilà, les flics font que d'attaquer les manifestants pour fin, pour faire scinder le, le, le, le, le cortège. C'est hallucinant, j'ai pas de mots en fait, c'est dingue. Pour l'instant, c'est pas vraiment une manif. On est plus cadré par un cortège policier qui nous accompagne vers République. On peut pas vraiment manifester dans le sens où il nous divise quoi. Donc à n'y a pas ce rassemblement populaire où tu partages l'énergie de la contestation. Ah, il est là-bas quoi. Ouais, il est... il est divisé quoi, il est morcelé. C'est bien joué. <rire> c'est bien joué. Voilà, c'est du basique, hein, diviser pour euh, mieux régner, faire régner l'ordre, c'est les forces de l'ordre. Voilà, espérons qu'on a la prochaine manif on aura des gardiens de la paix. <rire> ah ouais ouais, bah mais c'est pas pour tout de suite. Hein. En tout cas, c'est pas le projet. Mais euh, toi tu te tu es venu pourquoi C'est ta première manif, t'es venu pour quoi Non, c'est pas la ma première manif, je marche seulement, voilà. C'est tout, je suis juste euh, un, un parmi tant d'autres. C'est-à-dire que c'est la force du nombre en fait manifestation. manifestation. C'est pas le fait de, de taguer quelque chose, dire les plus fort que le voisin. C'est la force du nombre. Un peu comme dans les urnes quoi. Ce qui est dommage, c'est être fin 2020 et manifester contre les violences policières. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. cest à que le problème n'a pas changé depuis euh, presque 100 ans ou n'a jamais changé, en fait. C'est plutôt dommage. Et surtout, ce problème n'existe pas officiellement. <rire> et si bon. on le filme plus, il n'y a plus d'image euh... bah, si Déjà qu'on qu le filme, ils disent que ça n'existe pas parce qu'on filme le problème. Ils disent quand même que ça n'existe pas. On a fait des films sur le problème. La haine, qui bah, va craquer. Le problème n'existe toujours pas. Il y a des chanteurs qui chantent sans problème. En rap, en RB, ça n'existe toujours pas. On a des élus aujourd'hui qui viennent de nos milieux. Le problème n'existe toujours pas. Donc à la fin, en vérité, effacez tout. Disons que rien n'existe. <rire> c'est un couloir. Explique-moi, tu l'as rencontré à quel moment et qu'est-ce que c'est la violence pour toi euh, C'est la violence d'État qui est en ce moment, les gars. Parce que... On, a, on connaît les gilets jaunes depuis longtemps, nous, on a, ça fait pas deux ans qu'on est dans la rue. On se bat contre l'antifascisme, on est antifasciste en gros, quoi, on se bat pas contre. Et euh, on, on se bat pour toutes les causes. Et là, euh, voir ça euh, de la part de la police, c'est malheureux parce que euh, les CRS d'un côté qui nous chargent et les gendarmes qui nous disent de l'autre côté, on sait pas pourquoi. Euh, entre les deux, ça devient n'importe quoi, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect. Et voir gazer, taper des handicapés, des vieux et renverser des fauteuils roulants, c'est n'importe quoi, les gars. Faut pas répondre par la violence, mais quand elle est légitime, on n'a pas le choix, c'est de l'autodéfense. Mais après, faut pas avoir peur de... de rester en face, c'est malheureux, mais... Mais face à la répression, qui est toujours plus grosse, est-ce est que vous allez lâcher, est-ce que tu vas lâcher Non, on lâchera pas, mais... C'est une honte d'entendre la... c'est une honte d'entendre la police dire est-ce qu'il faut tirer ou pas sur les manifestants, déjà. Parce que derrière n'importe qui, ça peut être un citoyen lambda, en fait. Faut arrêter de dire que le noir, c'est une couleur particulière, c'est pas vrai. C'est juste un code couleur et ça n'a rien à voir avec euh, le Black Bloc ou n'importe quoi. C est, c est juste ça n'a rien à voir ou des fois c'est pas le juste cas. C'est juste que quand tout le monde est en noir, ça fait une masse, donc ça impressionne, c'est pour ça que tout le monde est habillé comme ça. Et ah en plus ça, du, ça permet de rester anonyme. Quoi. Et là, on vient d'assister à une scène, enfin une huitième ah, scène... Ouais, à... Une série de scènes euh, sans... Vas-y, ton sens. commentaire. Euh, bah, on marche, on manifeste, parce qu'on a le droit, parce qu'on a demandé déjà l'autorisation, parce qu'on est parti à l'heure, parce qu'on est parti encadré de ces gentils messieurs des forces de l'ordre, et qu'à chaque croisement, ils nous foncent dedans. De chaque côté, de manière à ce qu'on soit juste écrasés les uns contre les autres. Après, ils nous gazent une fois qu'ils sont au contact. Et après, ils s'en vont. Et ça n'a aucun sens. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de, de gens qui se tapent. Il n'y a pas de vandalisme. Il n'y a rien. Et quand bien même il y en aurait, à un moment donné, ça va bien. On va pas se faire taper et attendre qu'on se fasse taper. À chaque coin, il y a un autre carrefour dans 5 minutes. Ce sera la même histoire. Et ça n'a aucun, aucun, aucun sens. Ça n'a aucun sens ou ça alors ça en a un et, et... Celui et de créer le chaos, Enfin, je, que... ben oui, je sais pas, c'est de démotiver les gens à venir manifester, mais ça marche pas, en fait Ça crée davantage de problèmes, qui font que ça sera répondu par davantage de violences, qui seront, après, dépeints dans les journaux télé de manière... il y a des casseurs, ils sont méchants Bouh Ils ont cassé un panneau signalisation à 30 balles mais on s'en fout en fait, ils sont en train de taper des gens qui sont juste en train de marcher. Des gens comme vous et moi, des gens qui ont décidé de ne pas rester dans leur canapé et qui ont juste décidé de venir dans la rue pour dire qu'il y en avait assez. Et ben ces gens-là, ils se font taper alors que toutes les autorisations sont faites, toutes les règles sont respectées, les gens sont tous masqués, il y a zéro problème. Le problème, c'est ces messieurs, avec leur au caché, qui les créent. Voilà. Mais du coup j'ai l'impression qu'il y, y a un procès d'intention de la part des policiers, ils attaquent les gens en noir, est-ce qu'il y a quelque chose bah qui. ouais je pense. Parce bah, ce qui serait bien c'est que tout le monde vienne en noir du coup comme ça ils pourraient pas attaquer tout le monde, ils sont pas si nombreux. <rire> voilà. Merci à toi. De rien -ce ou... Non c'est bon. Bah, j'ai envie de dire à cab aujourd'hui mais c'est juste pour aujourd'hui. <rire> Merci à toi. Bonne manif Toi aussi Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un policier qui était vraiment euh, dans, dans la provocation avec sa matraque, avec son visage. Il était, allez, venez, venez, il était vraiment dans, dans le. Putain, ah. horrible wow. On ne peut que tourner à droite. On voit clairement que là y a une... C'est juste, on peut pas dévier Quand je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes encadrés, nassés de manière mobile, c'est encore un exemple, on ne peut pas dépasser du cadre Là, c'est un peu particulier, on est sur le boulevard Saint-Denis, les grands boulevards de Paris, et en fait, on a, on a vraiment la sensation d'être dans, dans un peu le, un couloir de la mort, tu vois, un peu ce délire où tu as des policiers de chaque côté, et nous, on est en bas, on est comme pris en étau, et tu vois, entre les deux. Si on est manifestants, ou si on est des gangsters, ou si on est des, des terroristes, on ne sait plus. Tellement qu'ils sont. Ils nous poussent à bout là, ils nous poussent à, à, à faire des fautes. Parce que nous, on n'est pas si cypiques, vous voyez. Mais eux, ils n'arrivent pas à nous pousser, nous pousser, nous pousser. Et dès qu'on se met à côté d'eux, non, non, non, ils nous repoussent. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une manifestation normale. On, on devient des, des punching balls pour, avec ces gens-là. On devient ça. Et ça fait très peur. Je vous assure que moi, ça fait deux ans que je fais des manifestations, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les, ils, je vous dis, ils ont sorti tous les gendarmes de toutes les casernes de France. Ce pas possible autrement.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 C'est des groupes de policiers qui se mettent au milieu de la foule, fond de la foule, sans objectif réel, on comprend pas. Ça fait peur aux gens, et puis ils sont, ils sont armés de LBD, on ne sait pas s'ils peuvent tirer, s'ils peuvent taper sur des gens. On comprend pas. On comprend pas l'objectif, il est où. On, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est... Euh, tu vois, ça, ça, ça avance comme ça, ça, ça nous prend en étau, ça nous pousse par là, ça nous pousse par là. Ça génère le ou la confusion. Le policier a fait entrer dans la dans cette mini-nasse des personnes précises, des personnes en noir ont, ont été forcées de pénétrer dans la NAS. Arrêtez ah, de